attaquer toutes les cibles. Quelle horreur. <rire> Quelle horreur. Allez, un par ici. Voilà. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Le premier de la journée, chat. une merde. Oui. On m'a appelé. On m'a pas appelé les gars. Les gars, je deviens fou. On me faire péter le fiac ce soir, Tonton. Il y en a assez. C'est bon. J'ai le... la nu sans compote depuis trois semaines. J'en ai marre, Tonton. C'est bon, arrête. Lâche-moi. Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Y'en a pas marre, espèce de gros pervers de merde. Espèce de fou furieux. Quoi. Tonton, je vais appeler les keufs. J'en ai marre, Tonton Michel. Arrête tonton Michel, je ne viendrai pas ce soir Tous les soirs c'est la même chose Tous les soirs c'est la même chose tonton Michel Tous les soirs tu viens, tu sors ton, ton vieux truc tout, tout visqueux là hein Tous les soirs c'est la même chose tonton Michel Tous les soirs... Euh, attendez, euh, je raccroche Putain, tonton Michel a abusé de son visage me dit vaguement quelque chose. Putain le pauvre, c'est le pauvre Neymar toujours à raconter des histoires affreuses. J'ai dû le buter chat tellement c'était affreux ce qu'il racontait. Mais ce qui me rassure c'est que je vois qu'on a tous les mêmes oncles en vrai. Oui, Oh, man. Hello man, bro, don't kill me, don't kill me, bro. Okay, bro, please, please. bro. I'm okay. friend, oh. I'm friend. Okay, okay, okay. But give me your weapon, give me your weapon, man. Give me your weapon. I don't kill you. Give me your weapon. Man, you have a second weapon. Give me <laughs> your fucking weapon, I gotta shoot, man. Oh, okay. okay, bro. Okay. Okay okay, okay, okay. okay, okay, man. It's ok, okay. Now, <laughs> now it's time. Give me a kiss. Okay, it's okay, it's okay. Have a good game okay. okay, good game bro, thank you. No problem, bye bye Thank you bro, bye bye. Eh hey, Tatacho il le veut son bisou Je vais revenir à côté de lui à cause de la traque il va péter les plombs il va faire Oh Bro Bro ah. it's me ah, Oh bro. one more time Fall Bounty, oh. oh My boy Hey follow me man <rire> Yeah yeah yeah Oh bro bro bro Yeah I don't have fuel C can, I can I take you or your uh, you in taxi my friend okay. taxi driver my friend Okay okay thank you where we go I don't know Okay go in safe and good luck Okay my friend Okay bravo That's Let's good. go Yeah let's go New adventure with my friend Piotr Rogish <laughs> We are from Piotr Portugal Oh Portugal in in caray Hey panda one two guy, one guy. In the top, top, let's top, go, top. Let's go, let's go together. Top, top. In the top. Teaming for the Okay, okay, I go kill this guy. Bro, bro, bro. I I cover you. I cover you, brother. Let's okay, go. Okay, okay. Let's go. He's this this top? Kill, kill, kill. Good job, yeah, bro. Dead, dead, dead, dead, dead. Bro, we are family. Yeah. Oh, I have UAV, my friend. I have. Okay, todo recto, todo recto, todo recto.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 de los Simantos. J'ai dit que son micro était cassé. Bye bye. Faut qu'on se sépare. Ciao bella. Ciao, ciao bello. Oh bello. Oh non, non, ciao. Ok, toute la vie ensemble. D'accord. Allez, let's go. Bale, bale, bale. Bale, senor. Bale, bale, bale. Oh, son micro qui marche plus. Je parle portugais maintenant. Oh, oh C'est oh, oh, illégal de baiser quelqu'un à, à ce point comme ça. No, I don't no no it's too much. It's too much. Hello? Bye bye. Bye bye Bello. Tu es le bacalhau de should... la vida del cimente, para mi. Mm. Ah. Je lui ai dit que, grosso modo, c'était une rencontre incroyable. J'essaie de vous traduire pour ceux qui sont pas bilingues. <muches> oh, Your oh. mic is working! Yeah! Non, Ah, ok, ok, ok, ok, ok. My boy, yeah yeah yeah, no you my boy. You <laughs> is my boy, bro. Oh man, we are we are boy together. I see stream now bro. Yeah man, I streaming. <laughs> yeah, it's you, my friend. I my follow fri you, bro. I follow you. Ah, uh, thank I, you, you, thank finish you. finish this game, I follow yeah. you, bro. Okay, thank you. I Just follow, my my, follow. Bro, my brother. Take his money No, Man, it's too much for me It's too much for me, brother. Too much Too much for me Take, take that Mwah. Bye bye, bello Bye bye, bro Salut, lui fait le cœur que je me casse on a, on a passé un moment de notre vie ensemble, lui et moi, et euh... Et là, ben euh... Je veux juste que ça s'arrête, tu vois c'était bien le. C'était bien le temps que ça a duré, j'ai envie de dire. Le contrôle. Oh ah. Hola. Oh là, Seigneur. Oh là. C'est trop. C'est Non, elle Ouais. mais je vais venir t'enculer, c'est pas possible, j'ai de tout tirer 8 balles dans la tête. C'est pas un bot ça. C'est Ça ressemble à un bot je crois que ce soit un bot. Ça. Ah, bah, t'es là. Bon, mais les gars, j'espère que vous kiffez, euh, vous kiffez cette petite partie. Aux petits oignons. c'est des bottes les gars qui sont en train de me niquer toutes mes plaques de ma fin de ma game de fin de game hey oh ma brother it's you one more time yes oh it's my me i don't kill you. You, you you win this game bro you win this game it's me oh, yeah. it's me Man, one here if, if you if you want to win this game you win this game if you want to die in fucking hero you can okay. Moi, je suis sur Salut capitaine. Je suis sur une <rire> mais, maison top avec un gars. Hmm. Oui. Du coup, tu veux pas le buter Je l'ai assez bon, ça fait. Nickel merci. Ah. Je te voilà. Juste, je te préviens, je suis du... en, euh, là, là, du... là, là, actuellement je suis anti up, je suis en team -up. Oh, Cool. Avec qui euh un portugais super sympa. Super sympa. Ok. Ouais bah c'est cool. Ouais. T'as besoin de tout En vrai je suis bien hein. Et toi ça va là, là, là, là. Ah c'est toi Chou Ouais c'est moi là, t'es où euh... C'est toi là en face de moi bon oh, tu sais quoi je décolle je comprends plus rien, avec Aki Ok, prête. Brudot, come, come, come. Shield. Kill me, kill me. Non, non. Shield. Shield. Shield. Are you ready, bro? Are you ready? Are you ready for an e epic moment? Epic moment. Re epic moment. I, I Let's go, bro. Shoot, bro. <laughs> 1v1. <laughs> 1v1. Let's go. Let's go. <rire> Il voulait pas gagner gros. Il avait par shieldé exprès putain bâtard. Putain quel portugais gentleman les gars. Victory is ours, chat.